Bonjour, bonsoir, vous êtes en direct avec Sébastien et Samuel Hannibal, bonsoir à tous et bonsoir à toutes, comment ça va Samuel Bah écoute ça va bien, bonsoir, euh, bonsoir tout le monde, toutes les personnes qui vont nous regarder et bonsoir à toi Sébastien alors, nous sommes avec vous ce soir pour vous parler de la clairvoyance et pour vous parler un petit peu de ce stage que nous allons faire et eh bien au mois d'août. Alors, ce stage, nous le faisons quand, Samuel Alors, si mes souvenirs sont bons, c'est du 25 août au 1er septembre. Voilà, exactement, du dimanche euh, 18 août au dimanche euh, 25 août. Tout à fait, une voilà. semaine entière. Hmm. Alors, c'est un stage euh, sur la clairvoyance, sur les perceptions. Et alors, bah, nous allons discuter euh, tranquillement entre clairvoyants euh, <rire> et aussi comme si euh, eh bien, nous allions être des, des participants, même si nous organisons, nous sommes aussi participants au stage. Car ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous faisons un stage, et eh bien nous participons comme les autres. Et c'est ça qui est sympa. Donc, Alors on la on première partie être... intégrante du processus de transformation. Voilà, exactement. <rire> Nous faisons partie intégrante du processus de transformation. Oh là là euh, Il <rire> y en a qui commencent à se poser des questions. Euh, je ne sais pas si c'est vendeur, ça. Euh, oui, c'est quoi cette histoire euh, Qui c'est qui veut se transformer Alors, euh, je vais poser des questions simples, Samuel. Mmh. Euh, voilà, en attendant que tout le monde arrive dans la salle. Et bien sûr, vous allez pouvoir poser vos questions. Hein. Donc, n'hésitez pas euh, à poser vos questions, car nous pouvons voir vos Commentaires, vous pouvez faire coucou bonjour voilà bienvenue à tous et à toutes bonjour à tous et vous, pouvez, vous pouvez aussi évidemment partager cette vidéo sur facebook euh, voilà vous pouvez aussi vous inscrire à nos chaînes youtube avec grand plaisir alors la première question sur le thème de la clairvoyance qu'est ce que c'est pour toi samuel la clairvoyance alors euh, comment j'expérimente et comment du coup j'ai défini la clairvoyance c'est la compréhension spontanée euh, de qu'est-ce qui se passe dans la matière, qu'est-ce qui se passe au niveau du conscient. Donc, c'est avoir accès à ce qui s'appelle la structure inconsciente qui crée, paramètre, design au millimètre près la, notre vie quotidienne. Qui on est, nos tendances, euh, peut-être même euh, nos aspirations, etc. Donc, tout ça, ça permet d'avoir euh, euh, en clair les lignes de code. Hum... Mm. Alors, qu'est-ce que c'est une structure inconsciente pour les nouveaux et les nouvelles Alors, la structure inconsciente, ça va être la... le script qui est créateur de, euh, de la réalité des gens, qui est créateur hmm. de qu est ce que la personne manifeste dans son expérience comme, euh, comme personne, comme euh, situation, etc. etc. Hmm. Mais qui a écrit le script <rire> Ah, d'où vient ah, le script c'est quoi cette histoire de script <rire> le script l'être humain il est, euh, il est multidimensionnel donc, nous, ne, nous ne sommes pas qu'un corps physique nous sommes aussi un corps émotionnel mental euh, astral etc il y a tous les corps qu'on connaît en, en spiritualité mmh. mais il y en a déjà bien d'autres qu'on ne connaît pas et en plus mmh. à l'origine il y a euh, un niveau de conscience qui est euh, l'unité et qui, elle, gère, a pour rôle de créer le script mmh. Alors, par exemple, pour donner un exemple concret, euh, moi, quand j'étais enfant, j'ai copié euh, les structures de mes parents, évidemment, comme font tous les enfants, parce qu'il fallait bien survivre, et admettons que euh, euh, mon papa se mettait en colère, et, euh, et donc, du coup, je n'aime pas la colère. Donc, du coup, il y a dans mon inconscient et dans mon système, euh, bah, la croyance que se, mer... se mettre en colère c'est pas bien, hein pour donner un exemple concret Tout à fait. et du coup il y a ça dans mon script oui et exactement. donc pour donner un exemple et puis après tu, tu me poseras aussi des questions euh... Euh... alors voilà par exemple tiens, tu vas pouvoir lire dans ma structure, comme ça on va donner euh, une explication pour toutes celles et tous ceux qui connaissent pas la, la clairvoyance si je te pose la question Samuel pourquoi euh, j'ai du mal à me mettre en colère <rire> Alors, euh, pourquoi est-ce que tu as du mal à te mettre en colère euh... On est sur une notion de... Euh... Ah, intéressant. De, de, de trouver une direction sans avoir à franchir un cap. Dans le sens... De, de trouver une direction mm -hmm. sans avoir un, un carburant humain. Voilà. C'est-à-dire que euh, la colère, c'est quelque chose, c'est un, un élément qui est très humain, qui est très proche du, de, la, de la densité, de la matière. Mmh. Euh, toi, depuis le départ, tu, tu, tu vois le jeu euh, tel qu'il est, tel, tel qu est réellement. En fait, tu as déjà accès aux lignes de code derrière. Et du coup, il euh, y, y a une histoire d'identité. Euh, C'est-à-dire que si toi, tu, euh, as copié la comme tu dis, tu as copié la structure de ta famille, mais si tu copies cette structure de, euh, de, de colère, mmh. y a, chez toi, ça correspond à une perte d'identité. Mmh. Ah oui, parce que c'est l'ego qui, qui se met en colère. En voilà. fait. Et du coup, effectivement, euh, c'est pas le vrai moi qui se mettrait en colère. Okay. C'est pour ça que j'ai du mal à me mettre en colère. en fait Puisque l'être ne peut pas se mettre en colère. Fin, il peut jouer à se mettre en colère, mais il n'y croit pas vraiment. Quoi. Voilà. Mmh. Ok, d'accord, ok, bon ben bah voilà ça donne un exemple, ouais. un exemple concret, concret. Euh, parce que c'est bien d'être un peu concret, euh, parce qu'en ouais, fait euh, moi je, je fais beaucoup de, de sessions privées de stage et aussi bah, des de, ateliers du dimanche mmh. euh, à 20h, notamment sur euh, les questions que les, les personnes posent, pourquoi je, et donc mais pour ceux qui sont nouveaux, euh, voilà c'est important de, de savoir comment ça fonctionne. Tout à fait, mmh. et donc du coup bah, je te retourne la question Mmh. Euh, donc, pour toi, qu'est-ce que la clairvoyance, Sébastien hmm. Alors, la clairvoyance, c'est une capacité euh, que j'ai activée suite à des stages faits avec un clairvoyant, d'ailleurs, qui s'appelle Christophe Alain. Après, huit stages, ça s'est fait euh, bah, tranquillement, puisque j'ai un système qui copie, en fait, euh, les systèmes des autres, hein, comme tout le monde, je dirais. Et donc, avec des exercices et des petits jeux, bah, finalement, je me suis aperçu que, euh, mon canal de l'imagination me permettait, un, de me connecter à ce que j'appelle les, les structures des autres, donc les, les, les autres, en fait, et, et deux, à, à recevoir des informations euh, concernant leur conditionnement et leur programme. Voilà. Et donc, pour moi, la clairvoyance, c'est euh, lorsque vous arrivez à euh, comprendre les conditionnements et les programmes chez les autres. Alors, ça, ce travail... Euh, en augmentant sa sensibilité et ça se travaille, donc vous pouvez le travailler aussi hein. d'ailleurs ça va être le thème de notre stage là que nous faisons ah avec oui. Samuel euh, du 18 au 25 août c'est à dire que nous allons travailler tous ensemble pour faire des petits exercices très simples hein, que, que j'ai développé depuis deux ans et puis que Samuel aussi a développé depuis longtemps euh, et ce sont des exercices d'entraînement hein, pour que chacun puisse euh, bah, activer sa clairvoyance et développer sa clairvoyance. Alors, euh, donc ces petits exercices, on en parlera tout à l'heure. Donc ouais, voilà, c'est ça peut... la clairvoyance, c'est cette capacité à lire euh, les structures des autres. Euh, donc euh, moi j'ai simplifié, c'est-à-dire dans l'émission euh, Pourquoi je du. Dû... Du dimanche à 20h, les personnes me posent la question en direct à l'antenne. Pourquoi je quelque chose Et automatiquement, mon système se connecte à leur système et je reçois euh, depuis le canal de, de l'imagination. Hein, l'imagination, c'est pas ce qu'on croit, c'est oui. un circuit de communication en fait. Et bien, je reçois bah, toute la documentation technique. Voilà. Alors, ce que j'ai rajouté par rapport à la clairvoyance, c'est une mise en état d'auto-hypnose qui permet de reprogrammer euh, les structures, puisque je propose donc des affirmations positives. Euh, eh bien, euh, à ceux qui, qui jouent à ce petit jeu avec moi, dit pourquoi je. Et donc, du coup, en disant des affirmations, euh, grâce à la parole, nous pouvons aussi modifier ce qui ne va pas entre guillemets. Par exemple, si quelqu'un euh, dit pourquoi euh, je suis toute seule, eh bien, nous pouvons dire des affirmations du style euh, euh, je m'autorise à être amoureuse, je m'autorise à vivre l'amour, je m'autorise à aimer, à être aimé. Voilà, des choses comme ça. Voilà, donc c'est la clairvoyance plus des affirmations moi, que, je, ouais. que je développe. Mmh. Dans mon live du mercredi, c'est euh, pareil, c'est la, la lecture des structures inconscientes, où là les personnes me posent des questions autour d'un sujet, d'un thème que moi je pose en, en avance. Mmh. Et bah, exactement pareil, sauf que moi je ne fais pas du tout des affirmations, on, on, je vais vraiment aller dans, dans l'explication des grands rouages. Mmh. Euh, à la fois au départ au niveau individuel pour la personne, donc pour euh, chaque mot posé va du coup aller euh, mettre à jour le, euh, le programme mmh. et ensuite je rebalance l'information dans le groupe pour, que, pour donner en gros des pistes d'action concrètes pour euh, l'évolution de chacun au niveau collectif mmh. Mmh. moi j'aime beaucoup tes lives en fait et euh, j'aime beaucoup quand tu me fais des, des sessions privées puisque nous nous échangeons mmh. des sessions privées avec Samuel c'est super top, génial de gratitude d'avoir rencontré un frère clairvoyant <rire> et grave. gratitude pour ce magnifique stage que nous allons faire du 18 au 25 août non, voilà tout en du... douceur c'est du 25 au 1er septembre ah oui, oui mais en fait ça s'arrête le dimanche 25 mais les personnes peuvent c'est du 18 août au 25 août le stage le stage commence le le 18 août 18 août Ouais. Ok, d'accord, autant pour moi. Mais y en a, je crois qu'on en a mis un deuxième en septembre, non C'est pas ça T'es sûr que tu t'es pas en train de te... Alors attends, je vais vérifier... Je vais vérifier l'information, voilà. <rire> pour être sûr. Nous allons vérifier <rire> l'information de quand est notre stage. <rire> alors, en attendant le public, euh, alors moi, en attendant que je vérifie, je vais poser une question à euh, notre ami Samuel. Mais euh, si le public a des questions, hein, si ceux qui sont avec nous là, euh, parce qu'il y a déjà plein de personnes avec nous, vous pouvez poser des questions et nous allons y répondre. Alors moi j'ai une deuxième ah. question pour toi. Qu'est-ce mm -hmm. que c'est Qu'est-ce que signifie avoir des perceptions Alors euh, quand tu dis perception, tu entends perception énergétique ou alors euh, clairvoyance ben, les deux, les deux mon les capitaine. Deux. <rire> alors euh, des perceptions énergétiques, c'est la capacité de par un des cinq sens, donc la vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., ou le goût de toucher euh, d'autres mondes subtils, ce qu'on appelle la, la, la 4D, 5D, 6D, etc. De pouvoir euh, interagir euh, soit par la vue, par l'ouïe, euh, par le toucher, etc. Voilà ce que c'est pour moi des, euh, des, des perceptions énergétiques. C'est ce qui permet de toucher du doigt le, le fait que le monde est multidimensionnel, que la matière est multidimensionnelle. Et de pouvoir interagir directement avec des anges, des archanges, des esprits de la nature, euh, la voix des plantes, euh, l'émotionnel des plantes. Parce que voilà, euh, moi, je suis très lié au monde végétal et aux oui. esprits de la nature. Tous mes guides sont des esprits de la nature, quasiment à 80 mmh. mmh. Donc ouais, Ça permet de, de, de toucher du doigt, d'interagir comme, comme si je parlais à un être humain, des, euh, des, des êtres qu'on appelle énergétiques, mais qui sont en fait bien physiques. Hmm. oui parce qu'effectivement il y a la croyance que ça n'existe pas parce que euh, nous ne les voyons pas forcément euh, avec les yeux alors tu as raison le stage je me suis trompé c'est du euh, dimanche 25 août au 1er septembre donc c'était le stage précédent c'était le stage sur l'abondance euh, avec Sarah donc là avec Samuel c'est bien du dimanche 25 août au 1er septembre voilà désolé un petit problème de, de copier-coller voilà et euh, donc ça va être, ça va être super euh, ouais donc, du coup, euh, toi, est-ce que tu as une vision différente de, euh, pour toi C'est quoi avoir des perceptions, du coup Alors, Donc, en fait, avoir des perceptions, alors j'ai bien expliqué euh, en détail hein, sur 418 pages euh, ce que ça signifie dans le livre des secrets. Alors, c'est le dernier livre là, qui est sorti il y a quelques mois, il n'y a pas longtemps. C'est mon dernier livre. Et en fait, euh, nous avons dans le cerveau une glande pinéale qui s'appelle aussi le troisième œil et qui génère de la DMT, donc qui a été euh, documenté dans le livre euh, DMT, la The Spirit Molecule en français ça doit donner DMT la molécule spirituelle. Bon, mais c'est un livre anglais. DMT, the Spirit Molecule. En fait, qui explique et donc dans le livre j'explique je, un petit peu euh, comment ça fonctionne. Vous pouvez augmenter la conscience en vous et vous pouvez augmenter l'intelligence en vous. Tout à fait. Donc plus vous allez augmenter la conscience en vous, plus eh bien, tous vos organes, tout votre corps va percevoir eh bien de plus en plus de choses grâce à chacun de vos sens. Donc, par exemple, avec l'ouïe, euh, vous allez euh, entendre plus. Avec les yeux, vous allez voir plus. Voilà, et ça va être comme ça avec chaque organe, hein même les poumons, le foie, ça va être pareil partout. Et ce qui se passe en augmentant la conscience, donc ça c'est grâce aux méditations hein, et aussi aux pratiques dites spirituelles, eh bien euh, vous augmentez vos perceptions, un, peu, un petit peu comme quand vous faites des cérémonies justement euh, chamaniques euh, au Pérou ou au Brésil, euh, pour ceux qui ont essayé, donc vous avez les sens multipliés par un million. Alors ce n'est pas pratique si vous êtes dans un mauvais environnement, mais si vous êtes dans la nature, c'est génial. Et là, en augmentant ces perceptions, eh bien vous pouvez commencer à voir l'envers du décor et à euh, sortir du, du personnage et commencer à avoir plein, plein de nouveaux trucs. Et c'est comme ça qu'on peut justement parler aux entités qui sont dans d'autres dimensions et qui sont pourtant très, très euh, réelles et concrètes et existantes. Alors, oui. comme ce n'est pas très documenté, il y en a plein qui croient que ça n'existe pas, mais les initiés, voilà, savent que ça existe vraiment. Donc, ceux qui ont déjà été en contact avec euh, bah, des... Voilà, des archanges, des anges, des plantes, euh, etc. Ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas folle, vous n'êtes pas fou. C'est juste que euh, ce pas, ça n'a pas été très documenté jusqu'à présent. Alors, là, avec ce livre, le livre des secrets, c'est super documenté maintenant. Et en plus, je fais des références à d'autres clairvoyants, comme Franck Lobby ou Christophe Alain, euh, qui aussi euh, expliquent. Donc, en fait, euh, nous sommes nombreux à vraiment maintenant euh, bah, documenter les choses, et euh, bah, vous êtes juste un peu pionnier si vous arrivez à avoir des perceptions, mais dans 100 ans, tout le monde euh, parlera, parlera aux plantes et ce sera tout à fait normal. <rire> voilà. <rire> tout simplement. Tout simplement, voilà, c'est juste une version euh, mise à jour, upgradée euh, de, de l'humain, en fait. Hein. L'évolution naturelle de l'être humain, c'est d'aller vers plus de conscience de soi. Et plus de conscience de soi implique forcément une conscience aiguë de l'environnement, et euh, du réel, donc une plante ce n'est pas juste euh, du végétal dans le sens euh, végété qui ne bouge pas, au contraire une mmh. plante est vivante, sensible à de l'émotionnel à une intelligence, à une technologie mmh. euh, et euh, donc tout ça effectivement petit, bah, petit à petit l'oiseau fait son nid et d'ici quelques centaines d'années effectivement mmh. il y a, maintenant il y, a plus, il y a plus beaucoup plus de 70% de la population française qui a euh, des perceptions activées mais qui ne sait pas forcément Mmh. Euh, les utiliser au quotidien et, euh, et voilà donc c'est c'est pour ça que parfois ça c'est problématique et effectivement mmh. les livres que que toi tu écris sont vraiment grandement euh, utiles et tout euh, bah, parce que ça donne une, documenta une documentation et un retour d'expérience concret pour que les gens disent ah ben bah non je suis pas fou c'est mmh. euh, juste euh, une mmh. évolution en plus en fait mmh. Et alors, ce qui est bien, c'est que Samuel et moi, nous sommes aussi chamanes, c'est-à-dire que nous avons un lien avec la nature particulier, puisque plus euh, nos perceptions augmentent et plus nous sommes en amour, en fait, hein, avec les plantes, les insectes, euh, tout ce qui est visible, hein, pas seulement l'invisible. Et là, moi, je passe beaucoup d'heures euh, bah, chaque jour, dès que j'ai des jours de repos, euh, dans le jardin, ici, on a 35 hectares, hein, donc vous allez faire un stage dans 35 hectares avec une forêt magique, avec plein de plantes, avec des mares, des étangs avec euh, tout un tas d'insectes que vous avez certainement jamais vus, car en fait, euh, évidemment, tout est bio. Nous avons de la permaculture aussi, nous avons des, des villes d'insectes, des cités à insectes. En fait, nous avons plein, plein de, comment dire, d'informations venant de Gaïa, hein, qui nous dit, bah voilà, mais une, fais une mare ici, fais une petite rivière ici, euh, voilà, fais un câlin à un arbre, connecte-toi, fais ci, fais ça, etc., et euh, voilà, donc il y a un côté très concret en fait hein, dans, dans ce que nous faisons avec Samuel, évidemment ça permet de, de vous accompagner dans votre travail sur vous, hein, dans votre actualité, par exemple si vous voulez plus d'abondance dans votre vie, plus d'amour, plus de santé, plus de je sais pas quoi si vous voulez régler des problèmes, hein, puisque c'est un stage concret. Et en même temps, vous allez pouvoir augmenter vos perceptions et on va tous en fait se faire de la clairvoyance les uns avec les autres. C'est ouais. ça, ça qui est super. Et on peut parler d'ailleurs un petit peu des, des petits jeux que nous allons faire, Samuel. Euh, qu ouais. Quels sont les petits jeux que tu fais actuellement Parce que tu fais des stages aussi. Euh, ouais. Et donc là, on va pouvoir en bénéficier ici, là, en, en Dordogne. C'est euh, quoi tes petits jeux, tes petits stages Alors, le stage, euh, le seul stage que je propose concernant euh, bah, l'augmentation des perceptions, c'est euh, un stage en forêt, en interaction avec le végétal et en interaction avec le lieu, en plein de lieux en forêt. Donc, il s'agit vraiment de mettre en mots, mettre en action notre ressenti personnel, lorsqu'on se met en lien avec euh, une plante, avec tout un dieu, avec une pierre ou même avec un esprit sur le lieu. Et... Euh, le fait d'exprimer soit par l'action, soit par l'esprit, soit par le corps, cette, euh, ce, ce niveau du ressenti et le niveau de l'intention, qui est autre chose, mais là je ne vais pas aller dans la profondeur pour histoire de ne pas perdre les gens, ça permet de faire bouger sa propre structure inconsciente. Et mmh. le fait qui se coule, c'est que vu qu'on fait le travail pour soi en interaction avec le lieu, une fois qu'on a mis de la clarté d'esprit, une fois qu'on a fait bouger, les énergies pour soi, le lieu fait la même chose. C'est-à-dire que moi, il m'est arrivé dans des endroits, pour donner un exemple, où euh, c'était un de mes premiers stages d'ailleurs, il n'y avait qu'une seule personne, et euh, la personne, en prenant, en prenant un bâton sur le lieu, en l'activant, en se mettant en lien avec le lieu, a fait bouger toute la trame énergétique du lieu, et il y a un elfe, un esprit, mmh. un elfe, qui a débarqué sur le lieu, chose qui ne se voit. Les, les elfes, moi, je ne les, les vois pas partout, je ne les vois surtout pas dans un endroit, c'est le Bois de Boulogne à, à Paris. Donc, ce n'est pas l'endroit le, euh, le plus hautement vibratoire qui existe. Hein. <rire> et pourtant, la, la, la, la, la toile de la vie, étant, la, la toile du vivant étant intelligente, si on met de la clarté pour soi, eh ben elle communique avec nous et elle fait la même chose. Mmh. Génial mmh. Et ouais, c'est des c'est des plein d'exercices en fait qui sont naturels pour euh, voilà, les pervers, un, parce qu'on est en canalisation permanente en fait. Voilà. Donc, euh, Gaïa nous dit Tiens, euh, discute avec cet arbre, bouge cette pierre, fais ci ça et nous allons faire plein de petits jeux ensemble. Voilà. Euh, et toi, quel genre de, de jeu est-ce que tu vas proposer? Alors, bah, en fait, c'est les jeux que nous faisons euh, ici euh, pendant mes stages à moi aussi. Euh, C'est-à-dire que il y a des jeux déjà pour monter l'auto-vibratoire que nous faisons le matin. Donc, j'en ai, ai publié quelques-uns sur la, la chaîne YouTube. Hein. Euh, c'est des jeux où nous nous regardons dans les yeux euh, et euh, nous disons des petites phrases en se tenant les mains du type euh, « je suis euh, ceci, je suis cela ». Par exemple, « je suis la lumière, je suis l'espace, je suis un chaman » je suis avec toi, je suis là pour toi, voilà, en ping-pong. Donc, vous verrez, hein, les vidéos, elles sont super, euh, il y en a quatre, je crois. Et après, il y a d'autres mots qui viennent, euh, puisqu'on reste une demi-heure avec la personne, hein, euh, qui sont euh, « j'ai besoin de »,« j'ai besoin d'amour »,« j'ai besoin de tendresse »,« j'ai besoin, euh, besoin, besoin de lien »,« j'ai besoin d'être comprise »,« j'ai besoin de… » j'ai besoin de nature, etc. Et on a aussi, je décide. Par exemple, je décide d'écouter mon corps, je décide euh, euh, d'avoir un poids parfait, je décide euh, de prendre du temps pour moi, je décide euh, euh, de méditer. Voilà, plein de choses comme ça. Et il y a d'autres phrases aussi du type euh, gratitude de recevoir l'initiation. Celle-là, elle est géniale, puisque quand on est en forêt ou ici... Nous pouvons recevoir des initiations en fonction de, de qui dit cette phrase. Par exemple, gratitude de recevoir l'initiation, activation de ma clairvoyance au niveau 55. <rire> Elle rigole, celle-là. Voilà, des choses comme ça. Et plein de petits jeux. Alors ensuite, on a d'autres petits jeux où dans le jardin, euh, en cercle, il euh, y en a un qui se met au milieu, qui prend un bâton de pouvoir, chacun se connecte euh, dessus. Et euh, voilà, là, cette personne peut dire, à tous les autres membres du groupe un par un, euh, pourquoi euh, j'ai du mal à agir, par exemple, pourquoi j'ai du mal à entrer en action, pourquoi j'ai un système d'auto-sabotage qui me bloque. C'est des, des sujets très très concrets et chacun va euh, en tant que va juste dire ce qu'il reçoit. Hein. Et comme le taux vibratoire est haut, eh bien, ça facilite le canal de clairvoyance. Voilà, c'est deux petits jeux, mais il y en a plein d'autres. Hein. Il y a aussi euh, créer des œuvres d'art dans le jardin euh, et après faire bouger les structures. Par exemple, euh, je peux dire à quelqu'un qui travaille sur son autorité, fais une œuvre d'art qui représente euh, euh, l'autorité pour toi. Ou fais une œuvre d'art avec des cailloux et des plantes euh, et puis des fleurs, hein, par exemple. Fais euh, une œuvre d'art qui représente euh, euh, la famille. Voilà, des choses simples comme ça. Et, et donc, c'est chouette parce qu'après, nous pouvons bouger les structures. C'est-à-dire que chacun se connecte sur la structure et dit « bah voilà euh, ». Ça, c'est bizarre. Ça pourrait être plus comme ci, plus comme ça. Et au moment où la personne va modifier l'œuvre, eh bien, sa structure va être modifiée. Donc là, c'est vraiment tout ce qui concerne les actes psychomagiques, hein, pour ceux que ça intéresse. Euh, voilà, c'est Jodorowski qui avait inventé ça. C'est vraiment du chamanisme pur, hein, les actes psychomagiques. Ouais, et effectivement, j'ai aussi quelques. Euh, tout, tout, mon, euh, tout mon univers tourne autour du végétal. Donc, il y a aussi, mmh. aussi plein de petits exercices, non pas d'humain à humain, mais d'humain à végétal, pour aller toucher un autre être humain. Enfin, mmh. donc, il y a énormément de petits jeux comme ça qui sont possibles avec, euh, avec la nature, avec, la, avec euh, le minéral, avec le végétal. Euh, ou, en, euh, un, un exemple concret, c'est il euh, euh, y, a, y a une pierre, chacun se branche sur la pierre, et donc chacun va percevoir quelque chose de très différent, même... Euh, euh, très différent de la pierre si on mmh. a des perceptions on va avoir un esprit attaché à la pierre mais l'esprit c'est totalement différent etc etc et le fait de l'exprimer ça vient bouger toute la structure chez l'un et chez l'autre mmh. et ça peut se faire autour d'un thème par exemple ça c'est quelque chose que je fais beaucoup aussi en, en, petit, jeu, euh, en petit jeu pour, la, pour développer la, la clairvoyance et en même temps évoluer mmh. c'est génial mmh. ouais euh, du coup, j'ai une autre question qui me vient, c'est euh, comment est-ce qu'on, les personnes vont développer les perceptions dans le stage, même si on, a quand même, on y a quand même répondu là avec les exercices que tu as donnés, mais surtout, est-ce qu'il y a des prérequis au stage pour les gens mmh. Euh, ok, bah, je vais répondre. Alors, ceux qui sont en ligne, vous pouvez poser vos questions, hein, profitez-en, sur la clairvoyance ou sur le stage, car nous pouvons y répondre maintenant. Hein. Alors, euh, les prérequis, euh, en prérequis, pas vraiment. Il n'y a pas de prérequis, c'est ouvert aux débutants et aussi aux confirmés, car en fait, euh, nous pouvons aider euh, tout le monde. Euh, et nous pouvons jouer, en fait, et, par et, et développer avec euh, avec chacun. Alors, si vous avez déjà activé vos perceptions, euh, bah, ça sera euh, vous allez les amplifier. Hein. Si vous n'avez pas encore activé vos perceptions, eh bien, euh, progressivement, nous allons les, les, les activer. Voilà, grâce à la montée du taux vibratoire. Alors, il faut savoir qu'ici, euh, donc nous sommes dans 35 hectares de nature. Il n'y a pas de, de vis-à-vis, c'est vraiment... Euh, dans une, une belle forêt, un beau jardin, il y a plein de plantes partout. Il y a tout ce qu'il faut en termes de dragons de fées euh, d'elles. C'est pour ça qu'il manque. Il y a des rivières. Voilà. Et, et, et donc, c'est un site protégé depuis 20 ans, hein, où il y a plein d'endroits où personne n'a été pendant 20 ans. Donc c'est vraiment euh, c'est vraiment très très chouette. Hein. L'univers avait déjà tout prévu. Sans que Sébastien le sache il y a, il y a 20 ans. Donc il n'y a pas vraiment de, de prérequis. Euh, euh, voilà, venez comme vous êtes. Et tout, tout, tout sera parfait. Alors, si vous méditez, c'est mieux. Donc, euh, si vous voulez venir au stage, eh bien, nous vous encourageons à méditer le plus possible pour quand même augmenter le taux vibratoire. Mais ici, de toute façon, le taux vibratoire, il va augmenter parce qu'il y aura notre présence. Et il y a aussi la, la nourriture, puisqu'on mange végétarien, bio. Et voilà, on dort bien. Il fait beau. C'est la Dordogne, Bergerac. Voilà, est, tout oui. est fait, en fait, pour euh, que vous puissiez... Euh, euh, voilà, ouvrir vos sens euh, en toute sécurité. Alors voilà, on a une question euh, de Nelly. Euh, comment activer nos perceptions Ah, intéressant. Euh, comment activer tes perceptions, Nelly euh, Trouve en toi le courage euh, de dire vraiment ce que tu, euh, ce que tu, ce que tu es. Comment activer des perceptions Ça passe honnêtement, euh, ça passe par l'honnêteté, ça passe par la transparence, ça passe par le fait d'être entier et vrai avec soi-même déjà. Parce que si je devais vraiment simplifier le, euh, le ce que c'est que la clairvoyance, c'est être transparent et clair vis-à-vis -vis de soi-même. C'est le fait d'avoir de moins en moins la possibilité de se mentir à soi-même D'avoir de, de, de plus en plus l'opportunité d'être totalement honnête dans ce que je ressens. Euh, ouais, honnête dans, dans ce que je ressens. Déjà, ça, c'est un gros pas. Je ne sais pas si toi, Sébastien, tu aurais une autre. Euh... Mmh. Alors, euh, le, oui, l'activation, euh, je suis désolé pour la lumière, là, il y a le soleil qui, qui s'invite, mais c'est très bien. Mmh. En face, comme d'habitude, aligné. Alors, en fait, l'ouverture des... des perceptions euh, se fait par euh, épigénétique, par euh, notre présence, en fait. C'est-à-dire qu'en venant au stage, vous allez activer vos perceptions, car euh, votre neurone miroir, vos neurones miroirs, hein, parce que vous avez des neurones miroirs dans le cerveau, dans le cœur et dans le ventre, hein, dans vos trois cerveaux, eh bien, euh, vont copier nos structures. C'est comme ça que j'ai fait, et c'est comme ça que je suis devenu clairvoyant en allant dans des stages de clairvoyants et en copiant les structures des autres. Et en fait, euh, voilà. Et ensuite, une fois que c'est activé, eh bien, les petits jeux vont permettre de développer, voilà. Et euh, c'est assez simple en fait. Hein. Et voilà, ça s'active chez tout le monde, bah oui, euh, ceux qui ont la volonté. Et le fait même que vous regardiez cette vidéo, de toute façon, ce euh, n'est pas du tout du hasard, puisque euh, le hasard n'existe pas. Donc, si vous êtes intéressé euh, par la clairvoyance et par activer euh, vos capacités, eh bien, euh, voilà, ce stage est fait pour vous. Alors, je vais donner le numéro de téléphone pour les inscriptions parce qu'il y a quelqu'un qui demande comment on s'inscrit. Donc, c'est pas par lien, c'est par téléphone. C'est le, vous pouvez appeler MyList au 06 33 94 55 43. Donc, 06 33 94 55 43. Et donc, il y a un code à donner euh, si, vous avez, si vous nous avez connu grâce à cette émission que nous faisons ensemble avec Samuel. Et ça, vous donnez le, le, le code. Sachant euh, que euh, je, euh, je vais poursuivre euh, pour les perceptions, c'est effectivement, euh, la clairvoyance, c'est comme un outil. Les perceptions, ce sont comme des outils. C'est comme faire la cuisine. Hmm. donner quelque chose de très pragmatique. C'est plus au départ on est un peu maladroit, on ne sait pas, est-ce que c'est la bonne dose, donc au départ, est-ce que c'est le mental, est-ce que c'est euh, est, euh, la perception qui parle, etc. Plus on va, l'effet de groupe aidant, parce qu'effectivement, l'inconscient, chacun de nos inconscients vont se copier les uns les autres, avec la montée du taux vibratoire, ça va encore plus accentuer l'effet euh, des perceptions, de, de la clairvoyance, et en s'entraînant, ça va devenir normal. Mmh c'est ça va être, parce qu'au départ c'est un peu ah c'est un peu nouveau on ne sait pas etc et ce qui s'est passé vraiment pour pour moi au niveau personnel quand j'ai eu cette cette cette ouverture du troisième chakra et du septième chakra du troisième œil et du septième chakra c'est que au départ je ne savais pas au départ c'était ah je doutais etc mais pendant un an je n'ai fait que pratiquer pratiquer pratiquer et en même temps je travaillais sur moi évidemment mais au final je je n'avais je n'ai plus de doute et avec les années, ça aide, parce que plus on pratique, bah, plus ça devient naturel. Je pense que Sébastien n'est pas le contraire mmh. pour ça. Oui, bah, tout à fait. Alors, le code, ça va être euh, 0208 2019. Voilà, live 0208 2019, ça vous permet d'avoir 5% de réduction. Euh, voilà, et c'est mailis au 06 33 94 55 43. Voilà, pour vous inscrire pour ce stage donc du 25 août au 1er septembre. Euh, voilà, donc ça s'active et ensuite ça se développe, euh, évidemment comme tout dans la vie, c'est une question d'entraînement plus vous allez vous entraîner et plus euh, vous allez être fort donc avec Samuel on n'arrête pas de s'entraîner et on est de plus en plus fort, et donc c'est super, alors il y a plusieurs formes de clairvoyants, hein. c'est bien d'en parler aussi on a ceux qui vont utiliser leur cerveau émotionnel et ressentir toutes les émotions chez les autres hein. euh, parce que vous avez trois cerveaux, vous avez la possibilité d'utiliser un des trois cerveaux, voire les trois cerveaux pour vraiment avoir l'information donc il y en a qui vont être clairvoyants en pâte émotionnelle donc là c'est une forme très intéressante de clairvoyance qui permet d'avoir l'info par l'émotion il y a le clairvoyant euh, clair amour qui va utiliser le côté en cœur par l'amour en fait en aimant l'autre vraiment ressentir tout un tas de choses qui vont arriver et il y a le clairvoyant mental, du supramental, qui va avoir juste l'info, comme ça, euh, qui va arriver euh, directement euh, par le, le, le cerveau mental. Voilà, parce qu'il y a trois cerveaux, en fait. Hein, c'est important de comprendre. Dans le livre des secrets, j'explique bien les trois cerveaux. Et aussi dans le livre, c'est plutôt dans le pouvoir d'être que j'explique les trois cerveaux, mais j'explique comment fonctionne la clairvoyance dans le livre des secrets. Alors Isabelle, qui dit, qu'il y aurait une autre date euh, Car elle ne peut pas venir le 27 août. Alors Isabelle, contacte-nous. Pour, pour voir à quelle date, euh, parce qu'il y a peut-être plusieurs personnes qui voudraient venir et qui voudraient quelque chose peut-être en septembre. Et donc, il est possible qu'on en refasse un autre en septembre. Hein. Nelly et Isabelle, contactez-nous au numéro avec Maëlys et donnez vos dates et on va voir comment comment on peut s'arranger avec euh, avec Samuel. Hein. Voilà. Euh, alors, on a une autre question de Johan. euh J'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour me brancher sur un arbre euh, ou un esprit et est-ce que c'est bien pour moi C'est Johan qui demande. Je te laisse euh, je te laisse répondre. Oui. Alors, est-ce que c'est bien pour toi Oui, euh, évidemment. Si tu as l'élan euh, de discuter avec les, les, les, les, les êtres de la nature et les êtres vivants, il y a toujours des choses intéressantes à, à comprendre, hein ne serait-ce qu'augmenter l'amour. « Augmenter l'amour des êtres et des plantes ». Alors, comment est-ce que je fais Eh bien, euh, Johan en plus, je crois il a des perceptions. Euh, donc, en fait, tu peux fermer les yeux, tu peux regarder, te mettre en état d'auto-hypnose. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets mes playlists où tu peux regarder le début des ateliers du, du dimanche. Hein, Puisqu'en fait, là, on monte tellement de taux vibratoire que si tu médites avec nous le dimanche pendant trois heures, je peux t'assurer qu'après, tu peux parler à qui tu veux dans toute la galaxie. Hein, si vraiment tu te laisses aller, c'est de 10h30 à 13h30. Voilà. Donc, tu te mets en état modifié de conscience, tu montes l'auto-vibratoire, ensuite, tu vas dans le jardin, et puis tu laisses, tu accueilles euh, ce qui vient euh, se mettre en lien, ouvrir le cœur aussi. Tu peux dire les affirmations euh, suivantes, euh, euh, j'ouvre mon cœur, gratitude de te rencontrer, donc en parlant à à la, à l'arbre, euh, tu peux faire un câlin à l'arbre et puis voir ce qui, ce qui arrive en fait. hein, tu peux le faire à distance ou, euh, ou aussi physiquement. voilà. Euh, et donc, bah, pendant le stage, on dira des, des affirmations, puis on le, on le fera. Hein, on se connectera à des plantes, mmh. à des arbres, et puis nous, nous, nous, nous, nous, nous, commu, nous ferons des communions et nous ferons des, des communications. Après, c'est de, de l'entraînement. Et nous allons tous recevoir des choses différentes en fonction de nos systèmes, mais c'est pas grave. Il y a un point très important, c'est d'avoir la confiance en soi. Alors ça, pendant le stage, nous allons aussi travailler la confiance en soi, hein, parce que c'est pas difficile... Euh, pour moi de, de travailler ça. Euh, donc c'est activation de Manipura, le troisième chakra, l'affirmation de soi, la confiance en soi, euh, activer son autorité, son pouvoir personnel, reconnaître sa divinité. Hein. Puisque c'est un stage de clairvoyance, mais vous bénéficiez aussi quand même de tout euh, bah, le savoir-faire de tous les autres stages de Renaissance où il euh, y a quand même un alignement de tous les chakras. Hein. C'est ce que nous faisons depuis euh, déjà quelques années dans nos, dans nos ateliers. Hein. Voilà. Et toi, Samuel, comment tu ferais Comment Qu'est-ce que tu proposerais à Johan euh, Pour Johan, euh, alors dans sa dans, dans sa structure, il y a cette notion d'aller d'aller au contact physique, euh, de, de se relier à la matière pour aller toucher l'esprit et les mondes subtils plutôt que de, de plutôt que de vouloir aller directement toucher les mondes subtils, subtils pardon. Donc c'est vraiment euh, si bon après si c'est un esprit. Euh, même non, mais même, en, même si c'est un esprit qui t'appelle ou quoi que ce soit... Je vais fermer a... le rideau, je reviens. Je reviens. Je le rideau, je laisse continuer. Ouais. Euh, donc, qu'est-ce que je disais Oui, donc, Johan, va toucher le corps, va toucher la matière, va toucher la matérialité de, de la plante, de la roche, de l'esprit, parce que les esprits ont des maisons. Et la maison d'un esprit, ça peut être un petit arbuste, ça peut être un arbre, ça peut être une simple feuille, euh, ça peut être n'importe quoi. Donc va toucher la matière pour rentrer dans l'esprit. Et euh, ça, pour moi, c'est euh, dans, dans ta structure, ça clignote ça de tous les côtés quand, euh, quand, euh, quand, je, vois, quand, quand je goûte à ton expérience. Donc va toucher la matérialité pour rentrer en contact avec le, le sensible, en fait. Ça résonne ça chez toi. Mmh. Oui. Mmh. Mmh. Oui, ce qui est important, c'est que la, la clairvoyance... Euh que nous développons avec Semel, ce n'est pas fait pour fuir la réalité et fuir la vie humaine. C'est au contraire pour avoir des outils complémentaires pour votre bonheur personnel. C'est très important car il y a beaucoup de personnes qui fuient dans la spiritualité ou dans n'importe quoi, hein, parce que goûts, le personnage peut fuir dans tout. Nous, on va pas du tout être dans une clairvoyance de fuite, mais une clairvoyance donc d'aliment avec l'humain hein, pour que vous puissiez vivre encore plus de façon fun l'humain. Hein. C'est important de le préciser par Très rapport important. à Johan, notamment, parce que moi, quand je me caille sur la structure, je, je voyais un système de fuite. Oui, effectivement, euh, j'ai la même, même chose. <rire> donc, euh, voilà, c'est important de... voilà, c'est euh, Ne fuyez pas dans les recherches spirituelles ou dans les drogues ou dans quoi que ce soit. L'idée, c'est vraiment d'être voilà, présent, de s'ancrer. D'ailleurs, c'est un travail d'ancrage aussi, être dans la nature. Hein. Qu'est-ce que tu en penses ah, bah, Le fait d'utiliser son corps, le fait de, de rentrer en contact avec la nature, de jardiner, etc. etc. Il y a, en fait, l'ancrage, il est là. C'est quand on, on est vraiment en connexion avec l'extérieur. Et... Euh, bah, les arbres, les plantes, les rochers, la terre, bah, la voie, je dirais que c'est même que la voie royale pour ça, pour l'ancrage. Mmh. Mmh. Parce que la matière ne peut pas mentir. Mmh. La oui, matière ne peut pas mentir. Au niveau mental, au niveau intellectuel, au niveau de l'esprit, on peut s'inventer des scénarios, et on le fait tous, toutes, mais au niveau de la matière, on ne pourra jamais, on ne pourra jamais se mentir. C'est pour ça que c'est très intéressant le travail de l'ancrage, euh, avec le jardinage que je propose, avec euh, le stage que je, moi j'ai proposé en interaction avec le végétal, etc. Et mmh. eh oui, alors c'est quoi l'ancrage pour toi Samuel Alors, euh, l'ancrage pour moi c'est le respect inconditionnel, et donc l'amour inconditionnel de qui je suis au niveau humain. Mmh. Avec, avec mes limites, avec mon corps, avec le fait que même si j'ai un but maintenant, je ne peux pas l'incarner totalement maintenant et que je vais suivre un processus. Donc, c'est l'acceptation de mes limites. Mmh. Euh, vraiment, il y, y a cette notion d'amour derrière, euh, le, le fait de jouer ce que j'appelle le, le, le scénario de la vie. Mmh. Pour moi, l'ancrage, c'est ça. L'ancrage, c'est euh, être en amour du, du, de, de l'être humain que je suis. Mmh, c'est beau. Mmh, voilà Gratitude. Mmh, merci, merci. Là, C'est super. Ouais. Ouais, pour moi, l'ancrage, c'est... Euh... Il enfin, y a plusieurs formes d'ancrage, en fait. Euh, il y a l'ancrage dans le corps physique donc se connecter à ses ressentis et d'être vraiment là euh, une autre forme d'ancrage c'est ne pas partir dans le mental euh, parce que le mental euh, vous envoie dans le passé dans le futur, mmh, dans les peurs ouais. dans l'ego, dans le personnage bla, bla, bla. et puis oui, du coup il n'y bon. a personne ici c'est pour ça que le jardinage, mettre la main dans la terre euh, euh, faire un câlin à un arbre parler, euh, ça peut paraître perché mais ça peut aussi être ancré si vous êtes dans votre corps et si vous êtes dans vos ressentis hein. ça peut être paradoxal donc, euh, pendant ce stage, euh, parce que ce stage s'adresse aussi à ceux qui ont des perceptions, et souvent ceux qui ont des perceptions ont des difficultés pour s'ancrer, vous allez pouvoir aussi vous ancrer et euh, manifester dans la matière. Hein. C'est vraiment un stage complet, c'est pas juste euh, un stage, euh, voilà, on a des perceptions, on est perché, on parle aux arcans. Ah, non, non, non, non, non. c'est -ce, comment je l'intègre dans ma vie quotidienne, et comment ça m'aide euh, pour activer l'abondance et pour activer l'amour. Voilà. Et activer ouais. le fun aussi. Il y a un gros côté fun vraiment... en fait, qui, qui rend vivant. Hmm. On va vraiment aller jusqu'au bout parce que euh, je pense que c'est pareil pour Sébastien. Lorsque j'accompagne des groupes en forêt pour euh, mes propres stages, il y a cette notion de vraiment faire évoluer tout le monde et d'amener tout le monde à se connaître lui-même et à assumer qui la personne est, l'être humain que la personne est. Et, est. et là, on va vraiment tirer tout le monde vers le haut, nous compris. Et on va vraiment tous évoluer pas à pas. Et le fait que ce soit pendant une semaine dans un endroit de rêve, parce que j'ai déjà fait un stage avec Sébastien, ça va grandement aider. Ça va vraiment mmh. vraiment, vraiment mmh. Euh, changer les choses. Mmh. Oui, c'est dans un cadre bienveillant de non-jugement. Alors, on a une question de Stéphanie euh, pour toi. Euh, comment être certain que ce que l'on ressent est vrai et que ce n'est pas une de nos peurs Ah <rire> Ok. Euh, Stéphanie Carré. Euh, c'est un jeu de double face que tu as derrière, que je, que je ressens derrière. Une sorte de double jeu où euh, tu te fais croire à un scénario euh, de petite fille, euh, un scénario de petite fille modèle et une autre de femme libérée. Hmm. Euh, du coup, comment être certain que ce que tu ressens, c'est vrai euh, et que ce n'est pas une de, une de tes peurs pour euh, te répondre concrètement, incarne l'information que tu ressens vérifie là, c'est ce, ce que je disais tout à l'heure, la matière ne ment pas. Et c'est en étant confronté et en, plutôt en, en rentrant en contact avec euh, ce que tu ressens de vrai de la situation, tu vas voir est-ce que ça te va ou pas, est-ce que c'est faux ou pas. Il n'y a pas question de vrai ou faux en fait dans la clairvoyance, parce que vu que c'est ton regard et que c'est ta perception, c'est forcément vrai. C'est juste toi à ton niveau, est-ce que tu as les tripes, le cœur et l'âme, d'aller incarner ce que tu ressens de vrai et de juste pour toi. Voilà hmm. comment je pourrais de... te donner une piste pour toi, Stéphanie hmm. C'est très bien que vous posiez des questions, parce que comme ça, on est tous les deux, et comme ça, vous voyez comment on travaille en stage. Ouais. On va être tous les deux à répondre, et c'est super. Alors, je vais répondre aussi. En fait, la question derrière, c'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi Puisqu'en fait, c'est l'ego, le personnage, qui n'a pas confiance dans ses perceptions, et qui se demande, est-ce que ce que je ressens est vrai Or, si tu étais identifié à l'être, tu saurais que c'est vrai parce que tu saurais que la vérité est les perceptions. Tu vois. Il y a aussi derrière pourquoi je ne suis, je donc pourquoi je ne crois pas en mes perceptions, pourquoi je ne suis pas suffisamment connecté à mon corps physique, et euh, voilà pourquoi j'ai honte de mon corps physique, mais ça c'est autre chose. Euh, et voilà, c'est vraiment le lien avec le, le corps physique, le lien avec la vérité, comme disait Samuel, hein, c'est exactement ça. Et il y a aussi autre chose, c'est euh, Comment me désidentifier de l'ego qui a peur Car en fait, ce n'est pas toi qui as peur. Donc, c'est un mensonge, euh, la croyance que tu as peur. Tu n'as pas peur, puisque toi, tu es l'être, tu es la conscience universelle qui a créé tout l'univers. Donc, ça, c'est un peu dans le livre « Qui êtes-vous » et dans mes 11, 11 livres voilà sur la désidentification de l'ego. Mais c'est le personnage qui a peur, ce n'est pas l'être. Donc, l'être, il, il est dans l'affirmation, euh, il est dans la foi, euh, il est dans la connexion au corps physique, et il sait qu'il a créé tout ça pour... Euh, apprendre quelque chose. Voilà. Donc là, derrière, il y a qu'est-ce que j'ai à apprendre. Donc, réponse, augmenter l'affirmation de soi, augmenter euh, la confiance en moi et euh, m'amuser. Voilà. C'est pour ça, en fait. Hein. Euh, voilà. Et surtout, surmonter la peur. Donc la peur est là pour être surmontée, en fait. Voilà. Transcender. Mmh. Il y a une autre question de Johan. Je pose mmh. une autre question parce que je suis curieux. Je voudrais vraiment venir, mais je pense être néfaste pour les gens et j'ai toujours pas d'argent. Et je me demande bien pourquoi qu'est-ce qui bloque chez moi J'aimerais vraiment être là avec vous, mais ça me bloque quelque part. Hmm. Euh... Tu peux répondre en premier, ou tu veux... comme tu veux. Parce qu'il y a plusieurs questions, en fait. C hmm. Alors, le, tu veux, je rép... bah comme tu veux. Tu, tu commences ou je commence. Bah, je bien que tu commences, parce que là, je... Okay. Alors, en fait, euh, je pense être néfaste pour les gens, donc c'est faux. Euh, personne ne peut être néfaste. Nous, on fait des tests, en fait, euh, sur les personnes euh, avant qu'elles viennent en stage. Donc, il euh, n'y a pas de personnes néfastes qui, qui viennent en stage. Donc, vous inquiétez pas. Euh, donc là, il y a des petits, euh, des petits, euh, des petits appels, et puis on, on, on vérifiera avant. Mais en fait, là, il y a la croyance que tu es néfaste pour les gens. Et euh, donc, ça, la question d'ailleurs, c'est pourquoi je ne m'aime pas, pourquoi j'ai un système d'auto sabotage, pourquoi je fuis la vie, euh, et pourquoi euh, j'ai peur de vivre, et pourquoi j'ai peur de mon pouvoir d'être. Pourquoi j'ai pouvoir de mon pouvoir personnel Pourquoi je n'ai pas activé mon autorité Bon, il y a 150 trucs et donc je te recommande Johan, de faire les ateliers du dimanche euh, matin parce que j'en ai fait plus de 80 maintenant en deux ans et je te vois pas souvent, Johan et je pense que ça te ferait beaucoup de bien. Voilà pour régler le truc euh, sur si Nefast. Alors et pourquoi je n'ai toujours pas d'argent Bah ça c'est aussi parce qu'en en fait il euh, n'y euh, a, y a pas assez d'expérience de, de méditation et de et de Comment dire de, de participation à des affirmations positives. Donc derrière, il y a pourquoi toujours je ne m'aime pas et pourquoi euh, j'ai mon système d'auto sabotage qui me bloque et pourquoi je fuis la vie dans les dans les dans, dans plein de choses. Voilà. Euh, voilà. Donc il y a l'être qui a envie de venir et puis il y a l'ego qui dit ah ben bah non euh, voilà et euh, voilà. Donc la question derrière c'est comment activer l'abondance. Réponse euh, en débloquant Manipura, le troisième chakra et en osant être soi à chaque instant, en osant euh, braver les, les interdits euh, de la famille et sociétaux, et en osant travailler. Et je sais, Johan, que, puisqu'on s'est déjà eu au téléphone, tu es tout à fait capable de travailler pour financer un stage ou, ou faire quelque chose. Il est possible de payer partiellement en travail de permiculture, mais uniquement pour ceux qui ont vraiment envie de faire un travail sur eux, et qui ont vraiment envie de, de travailler euh, voilà, physiquement. Hein. Donc, il y a des possibilités, pour ceux qui n'ont pas trop dessous de, de discuter et, voilà et de payer un peu autrement euh, partiellement hein. mais voilà donc euh, bah, si tu veux appelle appelle moi Johan, et puis on discute de tout ça sur comment euh, comment quelles sont les, les affirmations pour euh, comment faire pour activer l'abondance c'est surtout comment virer le système d'autosabotage et comment vraiment accepter de travailler euh, et il y a, y a du travail pour tous ceux qui veulent travailler il hein, n'y a aucun problème là-dessus c'est uniquement une question de de je m'autorise à travailler pour gagner de l'argent, je décide d'exister. Ouais. Bah, je te le passe. Euh, <rire> Concernant le ouais, Côté néfaste, c'est ce que derrière, il y a le côté mise en lien. Euh, la mise en lien avec l'autre, tu penses, euh, c'est une manière pour toi de t'exclure. C'est une manière pour toi de, euh, de rester dans ta coquille Bernard de Bernard Lermit, de Bernard pardon. Ce côté euh, je me je me fournis le scénario que je suis néfaste. Donc, je n'ai pas à toucher... Du... En fait, c'est encore cette notion de, de, de, de, de dimension sensible chez toi, Johan, euh, qui n'est pas respectée euh, ou qui n'est pas à sa place chez toi. Donc, en fait, tu crées un scénario de distance entre toi et les autres en disant « Ah bah je suis néfaste, donc je ne peux pas les approcher. » Mais tout ça, c'est en gros une, une sorte de, de, de, de, de, de, de scénario que tu te, que tu te joues pour t'empêcher de, de toucher du doigt la, la, la chaleur que ça t'apporterait et le fait que tu es que ta vision de toi-même est peut-être fausse. Donc En gros, tu as peur d'avoir tort par rapport à par rapport aux autres. Tu as peur de voir que tu es, tu peux être autant bénéfique que néfaste. Donc Tu t'accroches mordicus à ce côté néfaste pour t'empêcher de voir déjà que tu as, du, tu as du cœur, tu peux ressentir quelque chose de bon au contact des autres. Voilà comment je pourrais... Euh, et concernant l'argent, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière Il euh, y a cette question d'œuvre. Euh, d'œuvre, ou plutôt de qualité. Euh, ouais, allez voir ta qualité en créant quelque chose de tes propres mains. Donc, cette, cette histoire d'argent euh, derrière, sous enfin, c'est sous-tendu par le côté euh, « Est-ce que je suis capable de créer quelque chose ?» Est-ce que je suis capable de créer quelque chose Il y a cette notion de création qui est très forte, donc liée au troisième chakra, évidemment. Euh... Ouais. Est-ce que je suis capable de créer de mes propres mains et d'avoir une rétribution derrière voilà la, voilà la réelle question pour moi. Mmh. Avec cette notion de reconnaissance en sous-jacent. Mmh. Il, ouais, il y a aussi pourquoi je veux fuir le système. Pourquoi je crois que c'est le système le problème mmh. Mmh alors qu'en réalité, tout est en toi. Il faut arrêter, c'est très important, euh, à tous ceux et toutes celles qui, qui me regardent là, de de croire que le problème est à l'extérieur de vous. Il n'y a aucun problème à l'extérieur de vous. Pourquoi Parce que c'est vous qui créez votre réalité. Donc ça, c'est dans le livre des secrets, hein, c'est très bien expliqué. Si vous partez du principe que vous créez votre réalité du point de vue de l'être, tout ce qui vous arrive a été créé pour que vous appreniez quelque chose. Donc, il y a quelque chose à changer en vous, à l'intérieur de vous, pour pouvoir changer l'extérieur. L'extérieur va se changer naturellement une fois que vous vous êtes changé à l'intérieur. C'est ouais. des choses à apprendre, à comprendre, hein, tout simplement. Voilà. Si vous tournez en rond, c'est qu'il y a un truc que vous n'avez pas changé en vous. Et justement, l'intérêt des clairvoyants comme moi et Samuel, c'est que nous, on va tout de suite vous dire ce qui a changé. Hein D'ailleurs, bah, on en a une, une question là. On a Pour vous donner un oui. exemple de comment on travaille en stage. En plus, là, vous êtes à deux. Vous en avez deux pour le prix d'un. Franchement, c'est génial. <rire> et c'est 650 euros le stage avec l'hébergement. C'est vraiment pas cher. Après, il y a juste les 15 euros de nourriture à rajouter par jour. Alors, on a Mireille qui demande, et puis on va comme ça, on va le faire à, à deux, chacun son tour, euh, Mireille qui dit, pourquoi depuis mon réveil, je me suis mise dans un enfermement, et pourquoi j'ai du mal à comprendre cette solitude qui me bloque Je t'en prie. Ok. <rire> alors oui, c'est bien à deux parce que Alors euh... Alors, pourquoi depuis mon réveil, je me suis mise dans un enfermement Alors, la question, c'est qui s'est mise dans un enfermement Ce n'est pas toi. Donc déjà, c'est un mensonge. C'est-à-dire que le vrai réveil, euh, la réalisation du soi, euh, alors il y a des étapes, hein, euh, fait que tu comprends que tu es l'univers et que tout le monde devient tes maîtres instantanément. Du coup, il n'y a pas d'enfermement. Il y a juste une ouverture du cœur et de la compassion. Là, ce qui se passe, c'est qu'il euh, y a eu des étapes d'éveil et de voilà de, de réveil. Mais euh, ce qui me manque, c'est le problème, c'est le trauma qui n'a pas été travaillé. Pourquoi j'ai peur des autres, en fait Pourquoi euh, j'ai peur des autres et pourquoi j'ai peur que les autres me fassent du mal Et donc, c'est ça l'enfermement, en fait alors, ça se résout par l'ouverture du cœur. On fait des calins et de la calinothérapie hein, dans, nos, dans nos stages. C'est une des, des, une des activités parmi plein d'autres. Euh, et euh, nous faisons aussi des duos deux par deux à se regarder dans les yeux. Ça s'appelle du circling. Nous faisons plein d'activités qui permettent justement de se connecter aux autres euh, en mode communication authentique et non violente et en mode jeu. Voilà, donc tout est fait dans un cadre vraiment bienveillant. Euh, et qui permet justement de, de sortir de l'enfermement. Hein. Donc, tous ceux qui veulent sortir de l'enfermement, vous pouvez aussi venir en, dans ce stage, à la fois pour vous connecter à l'humain et aux êtres de la nature. Voilà. Ce n'est pas un stage qui vous enferme dans, euh, dans un perchage ou qui vous enferme dans, euh, voilà, dans un monde illusoire. Hein. C'est un stage qui vous ancre dans la réalité où euh, bah, vous pouvez quand même euh, communiquer avec les plantes, etc., ce qui peut être très pratique pour faire le jardin. Ouais. Et en même temps, ça va vous permettre, dans ce stage, d'apprendre des choses sur vous. Hein. C'est du 25 août au 1er septembre, euh, et après, on fera un deuxième stage, certainement, un petit peu après, hein, pour ceux qui ne peuvent pas venir ouais. du 25 août au 1er septembre. Et voilà. voilà. Tu veux que je te relise la question euh... je, vais la, je vais la lire, c'est bon. Euh, pourquoi depuis « Depuis mon réveil, je me suis mise dans un enfermement, j'ai du, cette... du... du mal à comprendre cette solitude qui me bloque. Euh... » tu n'acceptes pas le jeu, tu n'acceptes pas de jouer. Tu vois les autres comme des ennemis, euh, alors que ce sont des potentiels partenaires de jeu, au sens large. C'est-à-dire, euh, euh, derrière, ça sous-tend, euh, le retour qu'il pourrait te faire de ton système à toi te dérange. Donc, c'est ton propre regard sur toi, euh, Mireille, qui, qui te dérange à travers le, le regard de l'autre. Donc, en fait, tu t'enfermes dans, euh, dans ta coquille, pour t'éviter de rentrer euh, de rentrer en contact avec l'autre et de jouer la scène avec l'autre qui te ferait évoluer, qui te ferait de ch qui te ferait changer le regard que tu as sur toi-même. Donc, en fait, il y a un refus de la jouissance derrière aussi, un refus de la jouissance que pourrait euh, potentiellement t'amener à des interactions, que ce soit dans le subtil ou que ce soit dans la matière, donc avec d'autres êtres humains. Euh, ouais. C'est à peu près tout. Non, il y a autre chose. Euh, et derrière, oui il y a le pouvoir. Il y a ton pouvoir personnel. Euh, tu as du mal à le connecter, en fait. Parce que s'il y a le jeu avec l'autre, ça veut dire que tu as du pouvoir sur l'autre et sur toi-même. Et tu as le pouvoir de changer la réalité de l'autre euh, à travers ton propre regard, en fait. Et c'est ce, ce, qu ce que font tous les clairvoyants, en fait. C'est à travers mon regard que je pose sur toi. Que tu évolues et que j'évolue en même temps, c'est pas Sébastien fait exactement la même chose à travers ses affirmations euh, le, et, euh, le dimanche. Pardon, mm. euh, ouais. En gros, on est sur ça pour toi, mm. Donc, il est très important. Si je renvoie l'information dans le groupe, il est très important de, euh, de poser l'ego à la bonne place, c'est-à-dire de s'admirer, parce qu'on est à partir de l'être infini, euh, multidimensionnel et sans limite, on a créé un personnage limité et il est très important d'admirer le processus de transformation de ce personnage limité et euh, ce personnage limité est en même temps à l'image de l'être parce qu'il fait partie de l'être et donc il est intrinsèquement illimité donc c'est très, en fait il y a cette notion là pour tout le groupe c'est le, le côté euh, je m'admire mais de la, bonne de la bonne façon et à la bonne manière et c'est pas égoïste dans le sens négatif du terme. Au contraire, poser, euh, placer l'ego à cet endroit-là en étant fier de, des actions que l'on fait, en étant fier des erreurs qui nous ont conduits sur un chemin, qui nous ont permis de faire telle ou telle chose, c'est la reconnaissance de soi. Et au fond, c'est de l'amour. Hmm. Hmm. Et pour Mireille aussi, en, en plus, il y a comment ouvrir euh, mon cœur, comment faire confiance à l'autre, en fait. Euh, voilà comment me guérir des blessures du passé et c'est ça le problème de la relation à l'autre euh, comment m'aimer et comment aimer les autres il y a aussi l'autorité qui n'a pas été constituée donc euh, l'idée ça serait de, de créer ton, ta propre autorité Mireille pour que tu puisses exister donc c'est comme si dans le chakra les chakras 1, 2, 3 c'était pas encore vraiment euh, organisé c'est euh, pour le moment il j'ai pas le droit d'exister voilà, donc du coup l'autre il ne peut pas exister non plus et donc, il y a, il y a des problèmes de, sur l'autorité personnelle. Donc, l'autorité, ça n'a rien à voir avec être autoritaire. Hein. L'autorité, c'est créer sa propre autorité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui sont encore euh, sous l'autorité de papa et de maman. Alors que... Euh, alors ça, ça se fait dans les, les rituels chamaniques ou, ou dans dans certains dans certaines tribus. Alors nous, on le fait en stage. Hein. On a des rituels pour passer de l'enfant à l'adulte et activer son autorité. Donc tout ce qui est activer son autorité avec Samuel, on peut vous accompagner là-dessus. Même si c'est un stage de clairvoyance, en fait. Euh, parce qu'en fait, ça va, tout est lié. Hein. Pour vraiment euh, utiliser vos perceptions, il faut que vous activiez votre autorité. Ouais. Donc finalement, notre stage, il est un peu, il est un peu généraliste. Et, voilà, c'est Samuel et Sébastien. Bah pour, pour développer de la clairvoyance et l'amener en conscience dans sa vie. Il y a énormément, énormément de choses à, tra à travailler. Et ce qui est bien dans ce genre de stage, c'est qu'en même temps qu'on développe la clairvoyance, le fait de même de développer de la clairvoyance fait qu'on se nettoie sur ses, sur ses socles, sur ses bases, sur ses basiques. Euh, et c'est très, très important en fait. Donc Effectivement, on va aller voir ça pendant le stage à travers les jeux, à travers les méditations du matin, etc. Mmh. Ah, pense, on s'est occupé de, de chacun des chakras avec Samuel. Voilà. Alors, ça On ça, a aussi ça, Nadine, euh, qui a une belle... je voulais dire ça. quelque chose. C'est que le matin, ce sera Sébastien qui va s'occuper du groupe, et l'après-midi, ce sera moi. Donc, on, va, on, on a séparé en, en deux le stage. Le, le matin, c'est Sébastien qui s'occupe de, de tout le groupe, moi compris, et euh, moi, je m'occuperai de, de tout le groupe, dont Sébastien, toute l'après-midi. Voilà. Voilà, donc vous aurez des super exercices avec les deux. Ça va être top, top, oh oui. top. Je suis impatient. <rire> Alors, Alors, Nadine, euh, Nadine euh, comment atteindre l'affirmation de soi et l'éveil de l'amour de soi Voilà. C'est intéressant. On est dans un groupe qui a besoin de s'affirmer. Et c'est vrai que c'est lié à la clairvoyance parce que si vous vous affirmez pas, vous pouvez pas accepter euh, vos dons de clairvoyance. Et c'est le cas pour beaucoup, malheureusement. Que vous avez déjà les perceptions parce que la planète a déjà augmenté sa conscience. Et maintenant, euh, il faut euh, vraiment avoir la foi et augmenter l'affirmation de soi et la confiance en soi pour pouvoir accepter. Et d'ailleurs, c'était... Euh, euh, je ne sais plus quel, quel grand euh, maître qui disait, le problème n'est pas euh, d'obtenir la vérité, le problème est de faire face à la vérité. Et c'est vraiment ça la difficulté. Car quand vous avez une plante qui commence à vous parler, eh bien, si vous n'avez pas la documentation technique, si vous êtes identifié à l'ego qui se dit « mais je deviens dingue, la plante me parle » ou alors « j'ai vu un elfe » ou « j'ai vu un truc », forcément que ça crée des blocages. Donc avec Samuel, on va enlever tous les blocages qui euh, vous empêche euh, tout simplement bah, d'être entre guillemets normal puisque pour nous c'est normal d'avoir des perceptions et tout ce qui vous empêche d'être clairvoyante et clairvoyant car vous êtes déjà en fait si vous, vous êtes connecté à cette vidéo vous êtes déjà clairvoyant et clairvoyante voilà c'est juste l'accepter avoir la documentation technique comprendre comment ça marche donc là il y a le livre des secrets qui explique déjà en attendant si vous voulez savoir et, euh, et après s'entraîner c'est ça qui va être chouette dans ce stage ouais Ouais, effectivement, c'est euh, l'entraînement qui, euh, qui fait beaucoup de choses, en fait. Tu veux dire, sur Nadine ouais. L'éveil et l'amour de soi, où je fais des blocages. Euh, ok, Nadine. Ah, il y a une notion de sortir du giron du père. Euh, quand je dis père, j'entends euh, les propres limites que tu t'es mises à travers, effectivement, ton éducation au départ. Mais ensuite, à travers les propres règles que toi tu t'imposes dans la vie. Déjà, aller revisiter le côté, les choses que tu t'imposes à toi-même et qui ne sont pas forcément saines pour toi. Et donc, il y a une sorte d'anesthésie que tu te mets pour t'empêcher de voir que parfois ça te fait mal, pour t'empêcher de voir que parfois ça te fait du bien. Et que ça, c'est comme une plaque de béton qui aurait entre toi et tes sensations à l'intérieur. Euh, et déjà, l'affirmation de soi, et ce sont, on, tout à l'heure on parlait d'honnêteté, on parlait de transparence vis-à-vis -vis de soi-même, on parlait de faire ça, parlait de faire face à la vérité, mmh. bah, ça c'est ta vérité. Peut-être que tu ressens. Mmh. Mmh. Et derrière ce ressenti, quel que soit ce ressenti, il y a l'amour de soi. Parce que tout mmh. est sous-tendu par l'amour de soi, puisqu'il n'y a que le soi qui existe. Mmh. Donc, déjà, va voir le, euh, le, le, le côté... Euh, le, le côté anesthésie que tu, te, que, tu, que tu poses, que tu crées toi-même dans ta vie. Et ensuite, euh, j'ai envie de dire, jouis de tes sens, jouis de tes sensations. Et c'est une route qui te mène normalement à l'amour de soi et à l'affirmation de soi. Parce que quand tu es capable déjà de te dire à toi-même que « Ah, j'ai mal, ah, je ne suis pas bien en contact de cette personne », même si ce n'est pas logique, mmh. euh, ou, euh, ou peu importe, tous ces euh, signaux d'alerte qu'on a tous et toutes au quotidien et eh ben là tu vas voir où est ce que tu bloques là tu vas voir que bah, dans cette quand tu es en face de cette personne bah non ça va pas de lui parler ça va pas de relationner avec cette personne donc je ne relationne plus avec cette personne et ça c'est de l'amour de soi parce que tu te dis oui à toi mmh. Euh, ouais, Voilà voilà pour ton avis. Merci, euh, merci Samuel, ça fait bouger les structures de tout le groupe là. J'ai adoré, euh, ça, ça fait de l'émotion. Euh, C'est magnifique. Ouais. C'est vrai que j'ai vu aussi moi en stage parce que les, j'ai fait plein de stages déjà en juillet hein, et en juin. Et nous travaillons à chaque stage sur euh, la libération de la femme sacrée. Oui. C'est-à-dire que nous sommes 7 milliards sur Terre. Actuellement, il y a 3 milliards et demi de femmes et euh, la plupart des femmes euh, sont encore sous le sous la domination de l'homme, et c'est bien le problème de nos sociétés. Et, et c'est ça qui revient avec sa question, c'est effectivement, tu as très bien vu Samuel, euh, derrière, il y a dans l'inconscient, euh, euh, je ne suis pas autorisé à m'aimer parce que euh, euh, je n'ai pas le droit de m'aimer, il euh, y a plein de choses comme ça, et il y a plein de difficultés par rapport aussi à l'homme, euh... euh voilà. En fait, le problème, c'est que les femmes n'ont pas été aimées par les hommes véritablement dans la famille. Du coup, euh, bah, je n'ai pas le droit d'être aimée. C'est ça, le, ce qu'il y a en, dans l'inconscient. Donc, euh, donc, voilà, il y aura des affirmations. Typiquement, c'est des, des questions à, à dire pour le dimanche 20h, ça. Pour les, ou alors en stage, hein, évidemment, en stage, on va traiter tout ça. Plus vous, euh, plus vous allez vous libérer de votre lignée et des hommes qui n'ont pas aimé les femmes dans votre lignée, plus vous allez euh, bah, vous aimer. Activer votre confiance en vous, hein. c'est comme ça l'arbre. Hein. Un, euh, s'aimer. Deux, euh, se libérer des, des hommes, en fait, hein, et se libérer de, du non-amour de l'homme qu'il y a eu là dans cette lignée. Et ensuite, s'autoriser à être soi. Voilà. Mm. Et c'est super parce qu'à plusieurs, c'est beaucoup plus puissant. Là, là, déjà, ouais. la clairvoyance oh, avec ouais. ça, le console, c'est puissant. Et moi aussi, on mais dev... alors là, à deux, ah, on, je kiffe. On, on, on devrait faire des sessions à deux, justement. Oui, j'ai reçu le message, ouais. on va en faire des peut-être après bien. les stages, des rendez-vous à deux, ouais. là, comme ça, c'est déjà que je kiffe. Ouais, parce qu'en fait, euh, euh, là, euh... <rire> là, ça monte d'un cran. Merci de participer à cette émission, vous êtes géniaux. Ouais, merci, merci pour merci. Et parce qu'en fait ça fait travailler tout le groupe, hein. là les 35 oui. personnes qui sont là, euh, il y aura plus sur YouTube tout à l'heure, euh, parce qu'on va remettre cette émission sur YouTube dans, dans, dans quelques instants après, euh, vraiment euh, c'est tout le groupe qui, qui bouge quand Samuel parle ou quand, ou quand je parle en fait, et c'est ça qui est magnifique mmh. Et voilà, l'amour de soi. Quand on est une femme, vraiment là, c'est tout un débat. Euh, et euh, on, on, moi, j'y travaille beaucoup, et je suis sûr, Samuel aussi, pendant les, les stages, parce que comme le temps n'existe pas, c'est maintenant que toutes les femmes sont soumises aux hommes euh, mmh. dans toutes les vies parallèles. Hein, c'est ça que la clé et le problème. Donc du coup, là, dans cette vie, vous avez la possibilité, quand vous venez en stage avec nous, euh, et bien de euh, voilà, de travailler aussi là-dessus. Hein. Et Samuel mmh. et moi, on sera heureux de. de... Tout à de, de faire quelque chose d'extrêmement de, de, puissant. <rire> Alors, ouais. euh, on a Leïla. Euh, pourquoi je ne m'autorise pas à m'installer en tant que thérapeute euh... Leïla. Je peux commencer comme tu veux. Vas-y. Ouais, ouais. le, le groupe, c'est sur l'affirmation de soi, là, aujourd'hui. <rire> Donc, en fait, euh, c'est bien. Euh, voilà, les, les personnes là qui sont actuellement dans ce groupe ont besoin d'oser. Voilà, oser être clairvoyant, mais du coup, oser aussi être thérapeute. Et de toute façon, quand vous venez en stage, on, on va tout euh, on va tout reprogrammer ensemble pour que vous osiez être vous. Voilà. Alors, euh, pourquoi je ne m'autorise pas à m'installer en tant que thérapeute Donc, en fait, pourquoi j'ai peur euh, de la vie Pourquoi j'ai peur d'être moi-même Pourquoi je n'ai pas confiance en moi Donc, on retrouve euh, encore la, le problème de confiance. Et alors, je n'ai pas confiance en moi parce que je ne sais pas qui je suis. Hein. C'est ça le problème. Euh, je ne sais pas qui je suis parce que je crois tout ce qu'on m'a raconté depuis que je suis né. On m'a raconté que j'étais euh, une femme. On m'a raconté que euh, je devais faire ceci, cela. J'ai copié les scriptures de papa-maman qui eux-mêmes avaient des peurs. Et donc, j'ai toutes les peurs de papa-maman. Donc, euh, pour simplifier, c'est pourquoi je suis identifié à un personnage qui n'est pas moi. Hein, D'où l'intérêt du livre Qui êtes-vous euh, où là, euh, vraiment, bah, j'explique la différence entre l'ego et l'être. Voilà. Donc, euh, c'est un apprentissage euh, bah, de prendre confiance en soi, de débloquer Manipura, le troisième chakra. Donc, là, j'ai des playlists spéciales euh, et nous ferons des méditations pendant le stage. Hein. C'est un stage très complet hein, sur l'alimentation, oui. le cadre, les 35 hectares, la nourriture, bien dormir. C'est un vrai de euh, transformation. Ouais, et puis on fera des câlins, on sera ensemble pour ceux qui veulent. Hein. Et, et donc l'affirmation de soi, on fera des cérémonies chamaniques euh, où on pourra danser et crier, euh, faire les animaux, le gorille, le lion, etc. Pour vraiment, euh, bah là je ne vais pas le faire là, mais on, on, on débouche vraiment le manipura, le chakra 3. En, en... C'est-à-dire que moi j'y vais, je me transforme en un guerrier euh, chamanique et... Euh, je pousse des, des, des, des cris forts, alors je suis pas tout seul parce qu'on est tout le groupe, et vraiment on, on débouche comme un pot de ketchup tout ce qui est bloqué euh, dans l'affirmation de soi. Voilà. Ouais, et après avoir testé, c'était très puissant. D'ailleurs. Eh ah, oui, on l'avait fait quand tu étais on là. On l'avait fait pour le stage où j'étais mmh. là et euh, retour d'expérience, ouais, excellent. Euh, je sentais vraiment l'énergie qui circulait là dans la condamnée de, de bas en haut. C'était mmh. vraiment euh, assez puissant, ouais. Et là, vous avez un petit aperçu sur euh, bah, les ateliers du dimanche euh, matin, euh, sur la méditation, des fois on dit euh, Je suis la présence, j'ai le droit d'être, hein, je suis un chaman. Voilà, comme ça fois 10 en, euh, en dansant. Voilà. Donc ça on fera ça en stage, hein, si, euh, si tu viens, là euh, Du 25 août au 1er septembre, le stage, et un autre en, euh, un autre en septembre. Ouais. Voilà, pourquoi je me voilà, peur, c'est peur de ne pas réussir et peur de l'échec, et peur de ne pas être capable. Derrière, c'est tout ce qui est sur l'affirmation. Ok alors euh, de mon point de vue il y a alors il y a une histoire de social euh, ta place au sein de la société ta place au sein de la famille il euh, y a la, la, la peur du regard la peur du regard de l'autre de toi si tu te tu tu tu, tu te poses clairement dans une activité qui te représente, qui représente ton être, qui représente tes désirs, qui représente tout ce que tu es à l'intérieur et que tu, du coup tu le montres à l'extérieur, euh, ça résonne danger en fait dans ta structure. Euh, c'est pour ça qu'il y a une, un manque d'autorisation euh, de, de t'installer et en fait c'est euh, un manque d'autorisation à être visible. Mon autorisation à être visible euh, il ouais, oui. y, y a à la fois y, y a ce côté l'extérieur est une est, okay. l'extérieur vermine euh, qui, peut, qui, qui peut me blesser en fait, voilà, voilà, le, voilà le retour d'information et donc comme je ne veux pas, je veux pas euh, être en lien avec des vermines eh ben, je me ferme et tu, tu, tu te refuses toi-même c'est exactement comme la question précédente mais euh, dans, différemment c'est le côté euh, tu prends excuse de l'extérieur pour ne pas jouer ta note, pour ne pas jouer qui tu es, pour ne pas vibrer l'être humain que tu es, euh, Laila. Donc, à partir de là, c'est euh, prendre tes responsabilités. Bon, ça, c'est pour tout le monde que je dis ça, mais la prise de responsabilité est, est vitale. Parce que tu prends responsabilité de qui tu es, tu prends, responsa tu prends responsabilité du message que tu vas offrir au monde, du mmh. type de soins que tu vas faire en tant que thérapeute. Euh, si tu étais boulanger ou boulangère, tu prendrais la responsabilité de la composition de ton pas pour euh, tes clients et tes clientes, etc. Donc toi, il y a la notion de responsabilité et d'affirmation, effectivement, euh, dans, euh, dans, euh, dans ta, derrière ta question, en fait. Et voir que tu es et, et encore plus profondément, il y a ces histoires de ton regard par rapport à toi-même, ta vision de toi-même. Et je trouve que ce soir, le, ça tombe beaucoup autour de ça, en fait, le côté mmh. euh, bah, qu'elle est ta vision de toi et quand, je tes, quand tu prends tes responsabilités est-ce que tu prends excuse de l'extérieur pour, euh, pour ne pas faire ou tu prends ton sac de billes tu reprends ton sac de billes tu dis ah oui ça c'est de mon fait mais je décide quand même de faire parce que ça me tient à cœur. il y a ce désir ardent à l'intérieur mmh. mmh. donc c'est vraiment nécessaire et vital qu'on prenne tous et toutes notre responsabilité à bras le corps parce que c'est la condition sine qua non pour, euh, bah, pour créer un nouveau monde. Hein, les, gars, euh, les gars, les meufs, euh, là, on est en train de recréer, il y a une nouvelle humanité qui est en train de s'installer. Euh, des gens comme Sébastien, comme moi, et comme bien d'autres, euh, on est là pour aider les gens, assister les gens dans la révolution, parce qu'il faut aussi des médecins, euh, des enseignants, des enseignantes, euh, des ouvriers, etc. Mais avec une nouvelle conscience. Et avec ta nouvelle conscience, là et là, est-ce que le scénario que tu te joues à dire ah oui, mais je peux pas parce que blablabla, est-ce qu'il te, il te convient réellement Voilà ma, la, la question pour toi. Exactement. C'est oser être soi, oser être l'original. Et ouais, si vous vraiment. ne vivez pas votre vie, bon bah vous mourrez, c'est pas très grave, et vous vous <rire> et il faudra tout refaire depuis le début. Ouais. Ah, c'est dit. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Mais franchement, euh, kiffez la vie, et profitez de votre vie maintenant, car cette vie-là, vous n'en avez qu'une seule. Oh oui. Et pas. Euh, et dans les autres vies, vous ferez d'autres trucs de toute façon. Hein. Donc, euh, autorisez-vous. Euh, voilà, c'est oser la vie, mmh. oser être. Mmh. Ça, c'est dans le livre Le Pouvoir d'être. Hein, J'ai vraiment beaucoup documenté ça. Mmh. Et là, euh, voilà, parce que c'est oser être clairvoyant, oser être thérapeute, oser tout, oser être vous. Et si vous euh, c'est avoir des capacités de clairvoyance il n'y ben, a aucun problème ou c'est avoir des perceptions de toute façon tout le monde a des perceptions et tout le monde est clairvoyant donc euh, a oh pas oui. de problème euh, j'adore travailler avec toi Samuel ouais c'est toujours su super fluide c'est tout C'est bon. génial ouais c'est les oh. êtres ils, les êtres, ils, ils sont synchro <rire> ouais, ouais, c'est ça l'alignement et en fait effectivement ça vous permet aussi de voir une expérience d'alignement Mmh. Euh, qu'est-ce que c'est être aligné sur sa note c'est pour ça que moi j'adore travailler avec Samuel parce qu'il est aligné sur sa note, moi je suis aligné sur la mienne du coup euh, eh ben en fait, c'est l'être euh, dans Samuel euh, et l'être dans Sébastien qui, euh, qui est du coup c'est forcément aligné, vous voyez ce que je veux dire mmh. quand c'est pas aligné c'est quand il y a des égaux. Mmh. mais quand c'est dans l'être, vous êtes aligné du coup toute votre vie va être alignée après donc en, en faisant ce stage avec nous vous allez vous aligner sur votre note votre note, votre note à vous Pardon. Et du coup, vous allez euh, avoir une fluidité dans euh, vos démarches professionnelles et amoureuses, et santé aussi. C'est important, hein c'est plus important que ce qu'on peut percevoir au début, hein de s'aligner avec des gens alignés. C'est un peu le but du stage. Là, vous avez deux, donc du coup, vous avez un… C'est encore plus facile, je trouve, de s'aligner avec deux qu'avec un. Hein c'est un peu comme, euh, tu vois, les, triangulés, les trucs triangulaires, là dans les, mmh. les recherches, je reçois, ouais. euh, savoir… Euh, de trouver un téléphone portable où est la personne il y a des triangulations qui sont faites quand il euh, y a deux, deux, deux clairvoyants qui travaillent sur vous ça c'est le must du must hein. franchement ouais. euh, si j'étais vous ouais. je viendrais. <rire> alors, moi je serais là en tout cas pas euh, pour le 1er septembre <rire> moi je ne manquerai pas ce rendez-vous ah, si, si j'étais moi je viendrai ouais. d'ailleurs je suis moi et je vais venir <rire> bah, voilà. donc c'est bon c'est pillé <rire> alors attends, il y a un autre truc avec Isabelle oui. euh, Isabelle pourquoi je bloque lignée maternelle, les non-dits, souvent la gorge qui me gêne, et travaille la respiration Pas top. Euh, pourquoi je bloque lignée maternelle, les non-dits Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière Pourquoi je bloque lignée maternelle, les non-dits ouais. ouais. Il y a les... Comment ça s'appelle les, euh, les secrets de famille. Hein. Ouais. Il y a les secrets de famille et puis il y a tous les accords cachés. Et puis il y a toujours le problème avec les femmes, hein. Les femmes n'ont pas le droit de s'exprimer dans cette famille. Même pas le droit de vivre, pas le droit d'être, pas le droit de rien. D'ailleurs, c'est le problème, c'est que c'est comme ça dans quasiment toutes les familles euh, ancestrales, hein, sur les 2000 dernières années. Hein. Donc c'est euh, comment s'exprimer en tant que femme, moi, je reçois. Tu veux que je commence Vas-y, je suis en Comment s'exprimer en tant que femme Alors du coup, on arrive sur comment s'exprimer en tant qu'être. Et donc, il y a la croyance derrière qu'une femme n'a pas, pas le droit de vivre, elle n'a pas le droit d'exister, elle n'a pas le droit d'être un être. être, être. C'est grave, hein Non oh donc voilà, donc ça, il bah, y a des affirmations pour ça. Euh, voilà, qu'on ne dira pas maintenant parce que ce n'est pas le format de l'émission, euh, mais il y en a d'autres où c'est le format. Euh, ouais, c'est vraiment euh, s'autoriser ouais, à être une femme et s'autoriser à s'exprimer. Mais on retombe sur la confiance en soi aussi. Il euh, y a cette notion, ouais, la lignée euh, féminine est très très présente dans, euh, dans ta structure, Isabelle. Euh, c'est très puissant et à la fois, c'est très bloquant. Alors, qu'est-ce qui est sous-tendu euh, Qu'est-ce qui sous-tend ton expérience euh, De passer de l'archétype la, de, la, de, la, de, de, de, de la petite fille à l'âge adulte. Donc, euh, d'accepter que tu n'as pas le même chemin que ta mère, que ta grand-mère, que ton arrière-grand-mère, et que toutes les autres femmes, et que tu as la capacité à euh, trouver tes propres solutions innovantes et créatives à partir de qui tu es maintenant. Précisément, c'est ça. Euh, si je renvoie l'information dans le groupe, effectivement, on a tous des... Re des on, on, dans, on copie les structures de nos parents à la naissance et par l'intermédiaire de l'éducation. Et donc, euh, par rapport à un stimuli à l'extérieur, on va avoir une ou plusieurs réponses automatiques. Tout le jeu de la liberté, euh, c'est de voir qu'il y a d'autres réponses que la lignée familiale, que la structure familiale ne peut pas, euh, ne peut pas fournir, et que le soi, l'être, on va dire ça comme ça, l'être, fournit une réponse créative euh, règle qu qu euh, que toi, tu transmets peut-être même à tes enfants, si tu en as, ou est-ce que tu décides de, oui, ça fait peur de, de, faire le pas, le, le, de sauter dans le vide, mais ce sera la réponse qui sera peut-être la, la plus pertinente pour toi et que oui, il y a une notion de contrôle derrière, je comprends pourquoi je dis ça il y a une notion de contrôle tu ne peux pas contrôler l'être, tu ne peux pas l'enfermer tu ne peux pas contrôler une réponse spontanée de l'instant c'est euh, incontrôlable et donc c'est pour ça qu'il y a cette notion de femme puissante mais en même temps bloquante, parce que oui tu es bien dans ta lignée, ok mais tu es aussi toi, un être unique avec un être qui est unique aussi mmh. euh, ouais, voilà Ouais. Ouais, derrière il y a comment euh, guérir euh, les relations avec les hommes voilà. comment activer la femme sacrée en moi, comment trouver un homme sacré comment trouver un homme qui, qui m'aime vraiment euh, qui ne m'utilise pas comme objet sexuel il euh, y a tout ça, il y a vraiment euh, bah, tout le côté euh, ouais, activation de l'homme et de la femme sacrée et aller dans le vrai amour mmh. Ouais. Alors, je redis les dates du stage parce que je vois une question de Nadine. C'est Les dates mmh. du stage, c'est du 25 août au 1er septembre. Et sachant qu'on refera sûrement un stage euh, mi- ou fin septembre selon les disponibilités de, de Sébastien et, et les miennes. Mais les dates mmh. du premier stage, c'est du 25 août au 1er septembre, donc du dimanche au dimanche. Exactement. Alors, on a une autre question de Erwan, et puis peut-être la dernière question, parce qu'en fait, il, il va être 20h30. <rire> ouais, 20h30 ouais. Euh, et donc, nous redifférons cette émission sur YouTube tout à l'heure. Alors, Erwan, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose qui m'a beaucoup énervé. Et comme j'ai un blocage maintenant au niveau de mes ressentis, et je sens un blocage à la gorge, je pense au chakra, comment faire pour se débloquer Hum... Hum... Et, et oui, alors, donc c'est ouais, peur, ouais. de, peur, peur de mon pouvoir derrière peur de, de me mettre en colère, peur de détruire, en fait, peur de m'auto-détruire, peur de, peur de faire du mal aux autres. Et donc, du coup, euh, chakra de la gorge euh, bloqué, peur de, de dire du mal, en fait, peur de dire quelque chose de pas bien, plutôt. Et voilà. Donc, ce qui a énervé, c'est l'ego qui a été énervé. Donc, le problème, c'est un problème d'identification à l'ego qui s'est énervé. Plus vous allez être identifié à l'être, grâce aux méditations, plus vous allez être paisible et calme, et moins vous pourrez vous énerver. Et là, vous pourrez utiliser vos capacités euh, de clairvoyance et autres, et vous pourrez avoir une vie heureuse et, et tranquille. Hein. Donc après, ça crée des blocages de s'énerver. Donc, euh, l'idée, c'est de, de s'autoriser à vivre l'émotion de l'énervement. Il hein, n'y a aucun problème à s'énerver. Hein, euh, nous sommes tous humains. Vous êtes humain, tu es humain, Erwan. Donc, le but, c'est... enfin La proposition, ça serait de de passer la colère, euh, de crier en forêt tout seul, admettons, pas sur quelqu'un mais euh, dans la nature, renvoyer à la terre, de vivre pleinement et ne pas garder en soi parce que c'est parce que c'est gardé que ça a bloqué la gorge. Et donc, euh, dire tout ce que tu as à dire, hein, qui t'a énervé, à euh, la personne, voire même l'écrire, pour enlever le, le blocage, en fait. Et, et après, euh, dire euh, partir en méditation et dire des, des affirmations pour euh, pour débloquer le chakra de la gorge. Voilà, Comme on fait le dimanche euh, 10h30. Voilà pour le, le, le premier truc, oui. Ok, alors euh, je suis beaucoup énervé. J'ai comme un blocage maintenant au niveau de mes ressentis. Et je sens un blocage à la gorge. Je pense au chakra. Comment faire pour se débloquer? Alors, derrière Erwan. Erwan, Erwan, Alors, derrière ce blocage à la gorge, il y a une notion de.. Euh, alors, c'est une mise en lien. Euh, mais il y a quelque chose d'autre. Euh, ta capacité de manifestation, ta capacité de, de, de, de manifestation à l'extérieur de ce que toi tu as à l'intérieur. Euh, donc Ça t'est resté visiblement en travers de la gorge, c'est bien le cas de le dire. Euh, ah, ok. Il y a cette notion de destruction de l'autre. C'est-à-dire que toi tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de dire ce que tu veux à toute personne et que toute personne est libre d'interpréter comme elle veut et, euh, et ouais, comme elle veut euh, toute parole ou tout acte de ta part. Et donc tu pas derrière il y a une notion de, de, de, de pouvoir sur l'autre, tu penses que tu as le, la capacité à détruire l'autre euh, oui et non, ça dépend du niveau euh, lorsque toi tu es en train de, de parler à quelqu'un la personne va comprendre ce qu'elle doit comprendre entendre ce qu'elle doit prioritairement entendre et tu n'as tu, tu absolument, absolument aucun pouvoir sur ça et derrière en fait on, on est sur ça, c'est euh, lorsque tu te retournes lorsque tu es seul face à toi-même est-ce que, est que tu es seul lorsque tu es seul face à la glace de ta conscience face au miroir de ta conscience est-ce que tu te c'est comme si tu te posais la question euh, il y avait une sorte d'insatisfaction de ah j'ai peut-être pas tout dit il y a cette notion là de, de, bah, de non-dit de préserver l'autre par des non-dits par des retenus euh, ouais, prioritairement, en fait, l'information prioritaire pour toi Erwan, elle est là-dedans. Euh, ta capacité à tout dire, parce qu'en fait, ça te libère. La, libère, la, la parole est libératrice. Elle n'est pas destructrice. C'est pense, et derrière, il y a de l'amour, la, la, la il y, la, y a la thématique de l'amour de soi, parce que poser une parole, s'exprimer pour vraiment. S'exprimer te libère. Et après, ça remet l'autre, ça te re remet toi dans ton droit chemin et ça donne la possibilité, la possibilité à l'autre de se remettre dans son droit chemin à soi. Et donc d'évoluer. Voilà la possibilité. Voilà, voilà ce, que sous, ce que cette expérience sous-tend. L'expression, euh, la guérison par l'expression. Voilà comment je pourrais résumer ça. Mmh. La parole est vraiment un outil formidable. Il y a des êtres dans l'univers qui n'ont pas de cordes vocales. Hein. On est d'accord, qui communiquent autrement, qui ont peut-être, pour, pour nous, un fantasme dessus, mais avoir l'ultime privilège mmh. de pouvoir faire vibrer ses cordes vocales et d'entendre la voix de l'autre, et de pouvoir capter l'émotionnel de l'autre à, à travers sa voix, ses intonations, c'est euh, très doux derrière. Mmh. C'est très très doux. Mmh. Profitons de ça, « Regarde toi, Erwan, comment est-ce que tu peux construire ton monde euh, à travers l'expression, à travers la voix mmh. ?» Voilà ce que je pourrais dire pour toi. Mmh. Oui, tout à fait. Super. Ouais. Peur de faire du mal avec la voix. Peur de dire des mantras négatifs. Mmh. Bon, ben bah, voilà. Super. Bah, ça vous donne une petite idée hein, de ce qui va ouais. se passer pendant ce stage Merci à tous et à toutes bah, de, de nous avoir suivis. Il euh, y en a qui ont hâte de venir et bah, nous, on a hâte euh, d'y aller ah, aussi. Oui, ai dit donc, euh, je donne les dernières <rire> indications euh, euh, concrètes. Donc, c'est du dimanche 25 août au 1er septembre, c'est 650 euros euh, avec l'hébergement inclus. Après, il y a juste 15 euros de nourriture par jour à, à rajouter pour ceux qui mangent. Voilà. Et euh, donc, c'est un stage sur la clairvoyance, sur les perceptions et aussi du coup sur l'ancrage et si vous avez besoin sur l'affirmation de vous, parce qu'effectivement, euh, eh bien il est important de s'affirmer et d'avoir confiance en soi pour pouvoir utiliser ces perceptions. Hmm. Et on va aussi travailler d'ailleurs la clarté, hein, la clarté et le discernement. Parce que mm -hmm. ça, si c'est quelque chose qui est revenu, c'est très important d'avoir euh, voilà la clarté et le discernement. Hmm. Bah, merci beaucoup Samuel, euh, bah, je reçois qu'on va faire d'autres émissions comme ça oh. en duo, oh, j'adore. Oui. Hein, qui... Moi aussi, merci l'info. <rire> ouais, <rire> on reçoit les mêmes infos au même moment, c'est ouais. plutôt bon signe, <rire> c'est pas la première fois. Ouais. Et on est... nous sommes alignés, voilà. nos êtres ont envie de co-créer. Alors c'est bien que plusieurs clairvoyants et plusieurs thérapeutes hein, dans tous les domaines commencent à travailler ensemble, car nous sommes maintenant dans l'ère des avatars là. L'air des avatars, c'est chacun joue sa note, et donc aussi c'est démontrer comment euh, vous pouvez être vous avec l'autre. Hein. C'est un peu ça que nous faisons là euh, ça, avec Samuel. C'est bah, je Sébastien, il est Sébastien, Samuel il est Samuel, et en même temps, bah, c'est superflu de ça marche, parce que euh, c'est un abandon à notre à notre être intérieur. Hein. Et du coup, euh, comme notre être intérieur il est forcément aligné, puisqu'il a chacun sa note, eh bien, ça fonctionne. Vous voyez, c'est simple en fait. Oui, précisément. Je n'ai enfin, rien d'autre à rajouter parce que tu as très bien résumé le. <rire> <rire> voilà, c'est multidimensionnel. Euh, voilà. Donc, nous serons alors donc avec Samuel heureux de vous retrouver. Voilà, euh, il reste de la place, hein, où vous pouvez venir. Donc 25 août au 1er septembre, Voilà, pour bien démarrer la rentrée. Faites-vous ce cadeau. Euh, ouais. Voilà. N'hésitez pas. Du coup. Voilà. Merci, dire beaucoup, ouais, bah, merci mm -hmm. à tous pour vos questions, pour euh, votre énergie que mm -hmm. j'ai ressentie tout du long euh, parce qu'on sent que vous êtes un groupe qui, euh, qui en voulait euh, qui avait envie, envie d'évoluer euh, sincèrement en fait c'est très mm. agréable de ressentir ça mm. euh, bah, Merci à toi Sébastien pour, euh, pour ce live et pour les lives à venir euh, en co-création mm. j'ai hâte de, de trouver le groupe et de, de revenir sur Bergerac Mmh. Euh, pour le stage, euh, sachant que le lieu est vraiment fantastique, sachez-le, pour l'avoir euh, parcouru, pour, euh, même les interactions entre les gens sont vraiment magiques. Mmh. Euh, et maintenant, en plus, il y a un jardin. Enfin, j'ai hâte de voir les transformations qui se sont faites depuis. Mmh. Euh, hey, euh, il est. C'est vrai que le potager, euh, il a plus de deux mois et maintenant, on a courgettes infinies et bientôt, on va ouais. avoir tomates infinies. Hein. Là, euh, les tomates, on a 50 pieds, je crois qu'on va avoir en surproduction de tomates. Là, on a surproduction de courgettes, enfin, on a surproduction de quasiment tout. Enfin, euh, de beaucoup de choses. Et, ouais. et voilà, voilà. Si vous aimez les tomates, venez. <rire> Parce que on a vu grand, en fait, sur les tomates et les courgettes, je sais pas pourquoi. C'est parfait. C'est des, des trucs qui poussent facilement, certainement. Et les choux rouges aussi, on a plein de choux... Voilà et euh... Le lieu, c'est à Bergerac. Le, oui. euh, je pense qu'il y, euh, y aura le, euh, tout le descriptif du, euh, du stage sur le site de, euh, de Sébastien et oui. euh, sûrement sur sa page Facebook. Et pareil pour moi, je vais relayer l'info sur, euh, mmh. sur, euh, sur ma page Facebook prioritairement. Mmh. Donc, euh, vous pourrez euh, tu pourras aller voir Isabelle, euh, tout le détail, le prix, le lieu, les dates, mmh. euh, etc., etc. etc. Alors je vais redonner le numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire ou euh, donner leur disponibilité pour le deuxième stage aussi, qui aura lieu en septembre ou en octobre. Alors MyLIS, vous pouvez l'appeler au 06 33 94 55 43. Je répète, MyLIS au 06 33 94 55 43. Voilà le site effectivevo.org. Et donc vous avez 5% de réduction en donnant le mot-clé Live 0208 2019. Voilà, comme ça, nous saurons que vous venez grâce à cette belle émission. Ça, c'est un beau cadeau. Alors, euh, voilà. Et donc, euh, ben bah voilà. Donc, euh, moi, je vous donne euh, rendez-vous euh, bah, dimanche, hein, c'est bientôt, pour euh, à 9h le yoga, à 10h30 euh, la méditation, et à 20h le pourquoi j'ob. Et toi aussi, tu as des rendez-vous, non, Samuel Tout à fait. J'ai mon live lecture des structures inconscientes le mercredi, donc tous les mercredis, de 20h à 22h. Donc les, questions, les, les gens me posent des questions, je me branche sur la structure et j'y réponds. Et donc c'est exactement comme avec toi, sauf que je suis tout seul à ce moment-là. Et euh, voilà pour mon rendez-vous de la semaine, mon rendez-vous hebdomadaire, mercredi 20h. Super. Alors pour répondre à Isabelle, le lieu donc c'est Bergerac. Euh, donc il y a des trains pas chers de Paris-Bergerac avec Wigo, hein, des fois c'est 30 euros. Il y a aussi pas cher Bruxelles-Bergerac avec euh, Ryanair, hein, des fois c'est euh, pas cher aussi. Voilà. Et septembre, bah, les dates, on va voir avec vous. Hein. Donc, appelez Maïlis et dites vos dates de dispo, on va se débrouiller pour en fonction du nombre ouais. de personnes qui appellent. Hein. Voilà. Bon, ben bah, merci Samuel, c'était génial, comme d'habitude. Ouais, euh, je suis heureux euh, d'avoir un brother clairvoyant. Euh, <rire> gratitude, euh, voilà. <rire> pour ouais, la fraternité, gratitude de travailler ensemble, c'est super top. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, brother. Ouais. Et puis, bah merci pour euh, ton authenticité, euh, l'improvisation, la clairvoyance et tout ce que tu es. Voilà, et je suis super heureux que le monde entier puisse voir tout ce que tu fais aussi. Car... Euh, euh... Ouais, je, je reçois que tu seras très connu euh, bientôt. <rire> enfin, euh, dans, les, dans les instants d'après. Ben, dans les instants d'après. Voilà, il faut bien commencer. Pour le moment, euh, ouais. moment euh, c'est un peu le début. Euh, bon, pour moi aussi, d'ailleurs, même si le début dure depuis quelques années. Et en même temps, euh, c'est un, rec... un nouveau recommencement chaque jour. En, fait. mm -hmm. en même temps, ça n'a pas beaucoup d'importance. Mais en même temps, c'est sympa de, de... Là, pour le moment, profitez-en parce que Samuel est... Et encore accessible, moi aussi. C'est pas sûr que ça continue, <rire> après ce que tu me racontes. Mais ouais. voilà, donc profitez euh, d'avoir accès à, à, à nous facilement. voilà Bon, il y en aura plein, hein, des nouveaux aussi qui viendront. Après. Oh, oui. voilà, voilà euh, merci je... à toi, Sébastien. Euh, merci. Euh, merci pour ton accueil, merci pour ton être. Mmh. Euh, je t'aime et je vous aime tous, vraiment. C'est du fond mmh. du cœur. Euh, je ressens vraiment de la gratitude euh, maintenant. Mmh. Oui, le ouais. cœur est ouvert. Je t'aime, Samuel. Je vous aime, tous ceux qui ont participé. Merci, merci, merci à tous et à toutes. Voilà, donc euh, à bientôt. Bisous, bisous, bisous. Bisous à toi, Samuels. Bye. Bye. Ouais. Merci.